<rire> 3, 2, 1 oh. Qui passe le premier Là on est vraiment urbex là hein. Salut les gars, c'est Aurélien j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le quatrième ou cinquième, je sais plus. On compte plus. On compte plus, ça fait un paquet maintenant. Vous le connaissez donc, le concept The Floor Is Lava. Et vous l'avez voulu cette invité, Philippe Antenot. Est-ce que tu vas bien Bonjour tout le monde. Ça va. Et je crois qu'on n'est pas seul. Il y a un mec qui nous regarde là-bas, je sais pas ce qu'il fout. Il est un peu chelou ce mec, c'est ton pote non Non, pas du tout. Oh Arthur Ah <rire> oh, coucou <rire> Bah, je sais pas. <rire> du coup, concept pas à deux, mais à trois cette fois-ci. Chaque fois qu'on dit The Floor Is Lava, on a 5 secondes pour monter sur quelque chose, faire un truc. En tout cas, pas, pas rester sur le sol. Quand on une Figure monter sur un banc, monter sur euh, ce que tu veux Arthur, euh, bref Bien. Et du coup Arthur, t'as compris le concept Oui The Floris Lava 5, 4, 3, 2, 1 On a aperçu une petite ré <rire> Voilà, le concept sauf que c'est avec le vélo normalement Mais l'idée était là On va dans la ville comme ça, vous allez découvrir Grenoble aussi C'est la première fois je crois pour okay, bon, vous Lui il était émervé on arrivait, arrivé, oh il y a des montagnes partout, c'est magnifique Tout le monde aime de Grenoble, de Grenoble. Philippe, The Floris Lava 5, 4, 3, 2, ah, on laisse un peu de temps, c'était la première. Le vent Wow <rire> <rire> Effectivement, il a plu toute la nuit. Ah ouais, Ça ouais. va être pas mal aujourd'hui. Tout est humide. Ça sera encore plus marrant. Oh, on va commencer à rigoler, il veut jouer. Aurel, ouais, je ouais. fleurise là-bas Faut comptez, face Deux Ah, ah C'est trop simple pour lui, c'est limite vexant pour nous en fait. Ture The Florise là-bas 5, 4, 3, 2 ah Yes! Mais je l'ai vu faire du trial, je sais qu'il est capable. Ouais. Oh il est vraiment cool ce parc, il y a plein de trucs à faire. Euh, Philippe? Oui? The Floor is Lava! 5, 4, à droite, ça va être magnifique. 2, 1, ah oui! Yes! Oh! Il n'y aurait pas moyen de faire une figure là-dessus? Voilà dans le, dans le tracteur! Aurélien? Ouais? Bah, The Floor is Lava, ton ah, tour! Vraiment, non, tu n'utilises pas le truc, tu, tu trouves autre chose que ça, s'il te plaît. <rire> Ça glisse un peu non Mec je crois que j'ai fait un trou dans le capot Merde Merde je lui ai le capot Putain vos conneries Les gars vos conneries Oh je suis désolé <rire> oh, C'est vrai que c'est moi qui paye les infos pas vous hein, mais jolie statue, Pas mal Joli hein Bah regarde là bas il y a des escaliers Arthur pour toi là The floor is lava 5 4 3 2 1 Yo Philippe oui. Enchaîne The floor is lava 5 4 3 ah ouais, Oh le trick cela. 2 1 yo Allez, hop. hop, trial, trial bon. hop, Hop Sur la roue arrière. Ah ouais, sur la roue avant, ok, ok. Là, il y a un bâtiment abandonné. Si vous êtes chaud, faut marcher un petit peu, mais on peut être tout en haut là, un rooftop, vu sur Grenoble et tout, magnifique. Ça partira en mode urbex, du coup, là. Parce que là, ça fait un peu peur quand même. Tu veux faire de l'urbex ou pas Bien sûr qu'on va y aller. T'as vraiment pris un touriste, il prend des photos de partout, lui. C'est ça, les Photo, photo. Allez, bah je vous y amène. Aurélien, à ton tour, de Floris, va. Dépêche-toi, dépêche-toi. dans l'arbre, il y en a un Ouais, ah Faut que ça passe C'est un échec Il y avait des branches là-haut Oui, mais c'est pas une excuse, hein. Bah, t'es bien, là, je trouve. Il est bien, là. Le petit orélien est dans la forêt. Il est bien. Quelqu'un veut des noisettes Le problème, c'est que ça passe pas, en fait, ici. Arthur deux fleurs, il is là 5, 4, 3, 2, 1. Encore, encore Jusqu'en haut Ouais Ouais, ouais ça y va Encore ouais J'ai ouais. ouais. <rire> fait n'importe quoi Hop tu couperas au montage Ça y est, voilà. est, que je te présente euh, une, une petite meuf à Grenoble ouais, si. Viens voir Tu peux faire une photo ça Jeune fille debout On fait la photo, touriste, attention Voilà c'est bon Philippe Oui oui là-bas 5, 4 Moi j'ai vu un petit tremplin là 3, 2, oh il est magnifique Oh, oh il prend. Il y a une petite cassure quand même oh, Un caca oui. ici Un caca là, là. Un caca là, un caca là. Ça s'appelle un champ de mine ça. Regarde, il où le caca. Ah non. Dans Vous le caca. Je, je dors à côté de mon vélo à l'hôtel. À droite, ah ouais, carrément. Waouh. Oh. Ça tape. Ah ouais, un peu ouais. Si tu veux, il y a un petit sac à chien, un caca chien là. Ça, ça, peut servir pour la prochaine fois ou. Il y a la langue du chien là. Je sais pas. Ah bah moi, j'ai la crotte du chien. Ah ouais, D'accord. Euh... Il y a plus de sac à chien. Oh. Oh, C'est ouais. le minimum. C'est le minimum acceptable. Un petit huit. Incroyable Ça fait loin, non Ça fait un peu loin, ouais. Euh, Allez Euh oui, c'est.. Ah, wow. Regardez la taille de mon vélo par rapport au transfert. T'es chaud, tu t'allonges Je saute partout. par-dessus. Un, un, un, Ah, ah, ah, ah. Oh, ah, ah là, ouais. je, Tu vois un Aurélien qui passe. <rire> <rire> oh, ouais, mais j'ai eu peur, quoi. J'ai <rire> fait <rire> <rire> la roule. Oh, wow Deux fleurs, il, il y a rien, arbre. Cinq, quatre, si, il y a un arbre, là. A... Trois, trois, trois, trois, trois, deux, un. Oui <rire> <rire> Oh putain, j'en ai peur! Non, mais c'est. Bon, ça fait deux fois quand même! C'est le pied gauche, ça porte bonheur! La peau Au sec! Au sec! Les pneus vont adhérer, donc on va envoyer un peu plus! Ouais, ouais, attends ouais. là! Allez, dis-moi, monte! Ah, c'est magnifique ça! Ah, c'est stylé! Ah, c'est stylé! Oui Non tu sors ton téléphone, tu Mais non oh oui Mais non <rire> Putain il a réussi reçu... Incroyable Il a réussi à la faire sa photo <rire> On a le <un> selfie <rire> Incroyable On va non. dispo sur son Instagram maintenant ouais. le, le Instagram il est là, c'est Arthur <rire> HND. Là c'est bon, il y a de la hauteur sous plafond là ouais. oh, des... wow, oh, wow, Incroyable wow. <rire> Le pire, c'est même pas ça, c'est regarde le gardien. Là, il est dans ah son oui. poste ah en train de ouais, regarder oui. et il vient de voir ah un ouais. mec monter sur ça avec son vélo comme avec ça. Avec la, la, la caméra. Tu ouais. facing. Bonjour, le gardien. Bon. Je pense que dans 5 minutes, on est dégagé. Ouais, on en euh, okay. bon, déjà ouais. le tracteur, ouais. en plus, ça. Bref, ouais. ouais. mais intense. Je vous amène au vrai centre-ville là. Le vieux Grenoble. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Et you. Ah, c'est magnifique. Philippe. De Floris lava 5, 4, 3, 2, 1. Le drop, un drop ça compte, on va dire. Voilà. Arthur Oui. De Floris lava, pareil. De Floris lava dans la lave, tu sautes dans la lave là. Oh, le trialiste, le trialiste. Oh Une belle fontaine Une belle fontaine ça. Aurélien, de Floris lava. 5, ah. 4, 3, 2, 1. Pas beaucoup d'eau aussi. Ah, il y va yeah. Incroyable Là on est dans la vieille ville là tu vois Et du coup The fleur is là bas Faut que tu trouves un truc là dedans Là un petit plan incliné là Oui 3 2 1 wow. yeah. Il s'arrête plus Du coup bah Arthur il reste plus grand chose Ah il l'a trouvé quand même Il l'a trouvé euh, Moi aussi je vois un plan incliné mais c'est pas la même taille ouais, ça, ça c'est un truc électrique euh, les gars vous est pas cool ouais. Pose pas les mains Les ah. pneus c'est euh... ah. Oula ça passe Archio Ouais The floor is lava <rire> <rire> Philippe The floor is lava 5 4 3 2 Ah bah t'es parti je suis là T'as enlevé la béquille Vas-y Autant l'allumer Vas-y Ça marche non Et la prochaine fois on fait un The floor is lava avec la trottinette, avec trottinette. Ça Ouais Et marquez dans les commentaires les gars si vous voulez qu'on fasse la même vidéo Mais avec une trottinette comme ça Tu ah, te rappelles ta connerie avec le tracteur On a Quel qu tracteur Non non j'ai pas vu moi T'as vu un tracteur toi Non, j'ai rien vu. Non, en parlant de ça, euh. A toi Ah ouais Bah, à toi. Je fais quoi Bah, The Fleur is là-bas. Ah bah Tant qu'on y est 4 3 Il est long, il est long Oh la la la Comment j'y suis Comment je suis Ça bouge un peu là You <rire> Merci monsieur! Bon, ça, tu vois, hein, ça c'est cool les gens comme ça. Ils passent en voiture et ils te disent putain, les gars, bien! Alors, ben Aurélien est parti. Euh, nous sommes donc emparés de la chaîne d'Aurélien. Euh, J'en profite pour vous dire de vous abonner euh, à, à ma chaîne. Hein, parce... Vu qu'il est pas là, on en profite. Hein. Bon. Écoute... Aurélien, t'as oublié ton vélo? Ah ouais, euh, il manque des bouts, non? Pas mal, pas mal. Mais tu vois, le cadenas est intact. Hein. J'avais fait une vidéo pour Abus en plus, tu vois, et... Ah oui ils ont, ils ont pas réussi à le, dé, à le casser, hein euh, Ceux qui marche. ont pas vu la vidéo. Là, je me souviens de cette vidéo. Tu veux pas boire un petit coup euh, si je veux bien. Tu connais Herok ou pas euh... Ça te parle Faut que je t'explique le concept d'ailleurs. Regarde, prends, prends la boîte. C'est pour toi, c'est cadeau, comme une bouteille d'eau. Ok. Tu mets de l'eau dedans. Seulement, ça va être une eau parfumée, mais pas parfumée dans l'eau comme du sirop. Tu vois la petite pastille là qui est là, là T'as plein de parfums, t'as citron, t'as pamplemousse, t'as coca pour moi. Et en gros, là, je bois. Et avec la respiration, bah moi j'ai une senteur de coca, j'ai l'impression de boire du coca en fait. Donc 100% naturel, pas de sucre, pas de calories, en fait, c'est la boisson euh, idéale. Si tu vois de boire de l'eau aussi en Picardie elle est pas très bonne l'eau toi, peut -être. Au fond de la recyclerie, tu prends ça. Hop, ça sent le coca. Ma, ma petite eau de cube, ma récupération de pluie. Ouais, ça peut, ça, ça peut marcher. Ça un bon recyclage. Ça sent bien le coca. Mienne, elle plus stylé. Ah, il est noir. Oh, la triche. Là, il y a plusieurs couleurs. Okay. Tu tires le truc, tu mets de l'eau dedans, voilà, comme une gourde. Et là, là tu pastille, mets ton eau met juste ici. Et voilà, tu mets la petite pastille ici. Hop, là, je vois que de l'eau. Tire vers le haut, hop, tu l'ouvres et t'as la senteur. J'ai mon citron, bah voilà. Non c'est pas mal si, si tu peux pas prendre de sucre ou quoi. Oh là, Philippe, j'en ai un pour toi, là, il est magnifique. La sortie de la remplace, très magnifique. De plans, il là-bas. 5 4 3, 2, 1. Oh. Ouh, le petit condor, il était pas loin. Avec en plus euh, quelques risques ici. Il nous propose une nouvelle figure. Oh, tout x, mal, up. x up. Et puisque tu as raté le condor, je te relance un The Floriz là-bas. Maintenant tout de suite. Maintenant, tout de suite. Ah, attention, il y a un peu des gens, mais c'est pas grave. Ça va le faire. 3, 2, 1. Ça glisse <rire> Bonjour. <Bonsoir. rire> en mieux maintenant. Ouais. Parfait Celle-là elle est validée. Oh là là, il s'arrête plus. Oh, c'est là-haut qu'on va aller. On s'en rapproche petit à petit. C'est une remontée mécanique ça du coup. Ouais normalement t'as des bulles là, tu peux y monter, mais là, en ce moment c'est fermé. On va y aller en vélo. En attendant, rien, the fleur is là-bas oh, C'est euh, fermé là-bas, désolé. 5, 4, 3, 2, Oh, est il y avait moyen. Je pense que tu pourrais rester là-dessus sans que ça tombe. Non, ça va tomber. Tu parles de deuxième chance Bien sûr. Mais il ah. faut y aller tout de suite maintenant. Ouais, c'est ma Et journée 5, ouais. Ah ouais 4, Ah ouais, ok. 3. 3 Il est en retard. 2 1 Oh, il est bon. Oh, il est bon. oh la vache. Ah oui. Ici, on la descente Voilà, c'est mieux. Je t'ai montré comment faire du trial. 2 florides là 5 4 Sur le mur 3 2 voilà dans le buisson calé Oh il est magnifique ce wall on devait aller là ah, Ouais mais on y va t'inquiète on trouve plein de trucs La route elle est là en plus tu la vois tic tac on va aller là mais The floor is lava 5, 4, 3, 2, 1 Le wall Yo. Ça c'est validé Je vais prendre oh, la caméra attends, avant. Non non Et je t'en te à, à The floor is lava ah ouais. oh. Oh. J'enchaîne ou pas oui, là, oui oui oui oui, oui, Je, je suis déjà à the floor is lava là Ouais. ouais mais toujours plus haut, toujours ah plus, plus haut Toujours plus haut, toujours plus loin Allez ah, voilà. Hop Wouhou Waouh Ah ouais incroyable Ça te va celui-là ou pas Ça y est bon. on peut monter là-haut dans notre urbex Ouais Aurélien A toi maintenant, the floor is bas Ah ouais Ok, là, devant Oh la la la la la la la la la la C'est le vide hein, c'est, je... On vous ment pas Ah oh, c'est angoissant Oh, c'est salement angoissant! Arrête! Mais arrête, il est malade! Moi j'ai peur de voir ça! Je <rire> suis pas bien moi quand je vois ça! Oh là, la la la! Je sais pas pour toi, moi j'étais angoissé de, moi, de le voir pas, faire. Quand hein, il a commencé à mettre sur arrière, j'ai fait une et j'ai arrêté de regarder. Hein. Arrière, pellet, arrêté de regarder. <rire> je dis, ouais, en fait il y va, ok, il roule tranquille, ouais. c'est ce qu'il fait. Il a levé la roue avant. Pas bien. C'est oh, bon, est-ce es qu'on peut aller là-haut Non, non, moi je. Après j'en ai un, préparez-vous. Là, c'est il va Floyd là-bas. Là, et oui Ça, c'est trial et Ça, c'est street trial. Bon, là, on tourne à gauche et là, on arrive sur l'Urbex Ça y est, on plonge. Ça plus y plus est, enfin C'est pour le suspense de la vidéo. C'est parti. Ça grimpe un peu, hein. je vous avais prévenu, les gars. Bon. Par contre, mauvaise nouvelle, ça faisait un petit moment que je pas passé et ils sont en train de retaper tout le bâtiment Et par contre il y a un trou là dans le grillage Ne perds pas espoir On va trouver une petite voie tous. Hop, ni vu ni connu A tout moment le bâtiment il peut s'écrouler En vrai je sais pas vous, mais moi j'ai plus peur Ici, qu'en roue arrière sur mon mur. Euh, ah ouais. ouais Ouais ouais je pense que quelqu'un habite bien. dedans. Ouais. Objectif, aller sur le rooftop. J'ai du bruit par bien. contre. Qui passe le premier Nous venons en paix, on fait juste du vélo nous. Oh On a des GoPro, des iPhones. Mais con, lui. On est juste avec uh, ibra TV et, et Thibaut Inchep. Ah, ils ont construit un mur là. Ah. Je trouve une ouverture. Euh, Arthur, vas-y. Ouais Arthur... <rire> euh... Oui non mais il bah, y a des gens qui habitent, c'est sûr. Euh, Arthur, ce floy is là-bas. Faire un truc. Voilà <rires> c est, c est, Les mecs tout de suite c'est Là on est en mode exploration là. Nietzsche est mort oh, ben Là de toute façon ça descend ça monte pas <rires> Genre les mecs excuse Oh bah ben, oh flûte euh... <rires> Peut être là bas ça monte Le spot quoi Il y a quelqu'un Quelqu'un vient de rentrer On demande ou on fuit ouais, Il était toi, là quoi Il est rentré ou où... on est rentré en gros C'est quoi C'est le chantier qui arrive Nous avons été trop longs Les gars du chantier reviennent Allez c'est maintenant ou jamais Oh les gars on a de la chance On vient de trouver Pierrot Notre guide Qui va nous amener tout en haut Tu connais du coup toutes les ouvertures ah, ça fait soirée et tout ici? Ah, bah oui, euh, tout, ah ouais? L'entrée <rire> était ah là-bas. L'entrée, ok. Ah, on était presque un dans l'idée. Hein. Ah, ouais, faut descendre. Tant de la lumière. Je... Oula, ça part en, en mode night. Philippe! J'arrive! Philippe, il fait tout noir. Ah oui, <rire> d'accord, ok. Où ça y'a un trou Je... Waouh Ok là y'a un trou. Je vois la lumière. Oh là là. Improbial. Mec, bienvenue à Grenoble. <rire> c'est le lieu improbable. Tu t'imaginais ah ouais. avoir ça Ah oui d'accord. Là ça y est. On, là, on a, a ce qu'on voulait. Là là on est vraiment Urbex Ah mais c'est The Spot de Trial en plus là. Philippe t'es obligé là. The floor the... is lava. The floor is lava. Tiens 5. 4. Petit tricks. Ah ouais, magnifique Oui Oh wow, yes oh. Ok, voilà Oh, c'est incroyable. Et on va essayer de vous montrer la vue un petit peu. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est la folie. Là, tu fais du BMX flat, mais t'es refait. Entre la vue, le spot et tout. Même les tags, hein, ils sont stylés. Hein. Ouais, stylé -ce, celui-là. On peut apercevoir là où tu étais tout à l'heure euh, en équilibre sur le pont. Ah oui, il y a mon pont là. Non, mon pont était exactement là-bas. Ah merde C'est ouais, presque, euh, presque. C est, c est tout okay. même Voilà <rire> Par contre il y a, y, a, y, a y a un tracteur là-bas avec un trou, c'est par là-bas par <rire> contre <rire> Moi je te lance le défi de faire une figure quand même devant euh, le magnifique tag hein. The floor is euh... Voilà Ok, okay. Dernier, dernier étage Là on arrive sur le rooftop les gars Je vous l'avais promis oh, ou ici si, celui-là Un chat et un lapin Ouais ils sont stylés On y arrive Oh là là voilà Le rooftop Je rigole pas avec vous les gars Okay. Ça, c'est la visite touristique. Euh, ah c'est ouais. pas écrit dans le guide du routard. Hein. Ah, j'ai la meilleure vue du spot. Comme une baleine. Et voilà alors, ah elle est pas belle, la vue là Super personne, merci euh, Pierrot. Du coup, si tu Piro, regardes cette merci vidéo, Piro. merci Pierrot, Pierrot il, il est aller, top. Hashtag, mettez tous dans les commentaires, Pierrot on t'aime. Franchement, ouais, le mot ouais, de ouais. cette vidéo, Pierrot on t'aime. Hashtag Pierrot on t'aime, on lance le hashtag voilà. pour Pierrot. Parce <rire> que <rire> de base, on était trois étages plus bas il nous a fait. Euh... Hop, hop. On a eu un peu peur, on savait pas s'il si fallait le rencontrer ou pas, et on y allait. Et enfin forcément. On, on, on, on, on était pas. Courageux, on ça s'est <rire> vu dans cette vidéo. Et ah, le pire, sais. le pire, Pierrot regarde les vidéos de Philippe et Aurélien. Et ça, c'est touchant quand même. Ça c'est beau. Ouais. beau quand et même. Regardez nos vidéos. Ouais, il a ah, dit ouais, qu'il a regardé les vidéos. Pierrot, c'est pour toi. Donc. Bon bah, en tout cas merci à Air Up aussi qui nous a fait tester les boissons. Carrément. Vraiment. Terrible. Et puis bien sûr vous pensez à vous abonner. La chaîne de Philippe ah aussi. Et Arthur. Arthur on t'aime. Hashtag Arthur Vous pouvez aussi abonnez-vous.